Je suis Julien Després, euh, ancien rameur de haut niveau, euh, fils de vigneron et je suis en train de faire un vignoble à 10 minutes de Bayonne en Viti Foresterie. J'ai planté les haies pour, pour deux raisons. La, la première, c'est bah, la, la, la passion. Je vais reproduire de, de la vigne en hautain, hein. euh, des, des vignes qui montent, qui courent dans les arbres. Et puis il y a une deuxième raison qui est sanitaire. Euh, les haies vont me permettre de, de, de créer des ruptures dans les transmissions de maladies, notamment le midiou, l'oïdium, qui sont transmises quand il fait beau, et puis quand il y a de l'humidité, ce qui est le cas ici au Pays Basque. Alors on a déjà planté 1167 arbres en haies et en arbres isolés. Plus d'une centaine d'espèces différentes qui vont chacune apporter un, un équilibre. J'ai des bénéfices donc, de biodiversité, d'ombre, de gestion des eaux. Les gens comprennent très bien qu'on est sur un climat qui change et qu'il faut agir. Et le fait de planter des haies, de favoriser la biodiversité, c'est un mode d'action qui, qui est fort, qui rentre totalement dans, dans, dans, dans mon projet. Il y aura des circuits pédagogiques qui vont expliquer le, le pourquoi du comment, pourquoi planter des haies, pourquoi, planter, pourquoi séquestrer du carbone, pourquoi favoriser la biodiversité Il faut, planter des, il faut planter des arbres, il faut retrouver cette connexion au sol. On a beaucoup de plaisir à voir les arbres dans, dans nos paysages, ils apportent beaucoup aussi. Plantons des arbres, soignons ceux qui existent et, et, puis, et puis je pense qu'ils sauront nous le rendre.